Avec une n'y sortie qu'une seule sortie en plus, là. Ouais, Faites tomber la palette Faites tomber la palette Fait tomber la... Quand <rire> C'était quoi le projet C'est quoi le projet là Quel était donc le projet Non, fais pas ça, c'est pas très gentil. Ah, qu'est-ce que... Elle est juste venu donner un hit là-dessus. Bah, écoute, bah merci, du coup. Utiliser le tour et jouer là-dessus. Hein. Un cochon pendu qui fait pipi. Attends. C'est quoi comme bruit, là un peu étrange, quand même. Un petit... Des bisous, Link. Ne vous soignez pas, ici Oh Voilà De cri en haut Oui, non oh, Ok. Allez, y est Il y quand même. On va finir un autre moteur. Pour l'instant, on s'ennuie, hein. Dans cet endroit de malheur. Ok. Je vais ici. sont montés, Il faut finir un moteur, là c'est c'est pas vrai. Eh bien c'est pas vrai. Maillard, plus entraînement. Voilà. On est déjà. Bon, ça, survivants qui connaissent les, les bails. Alors, Papala. Papala. la reprise est... est douce, mais pas exempt de défauts, hein. On va utiliser le tour et jouer là. Parfait. Est-ce que je vais redonner de, de ton Non, sinon j'aurais fait un truc genre... C'est Dwight, hein non Ouais. <rire> Charles, Là, il va le passer, là. Ok. Alors, on va changer dans l'autre sens. Teoshima. <rire> Un peu trop d'espoir hein, sur les cartons. Ça n'a pas servi à grand-chose, hein. Ça n'a pas servi à grand-chose, ce tour de manège. Aucun moteur de fer. Sauf erreur de ma part, hein. La course-poursuite n'était pas... Euh, Folle-folle. Oh, le son qui est étouffé, là. C'est le Le son est giga étouffé, là. Ah, intéressant. Ok, on a quelqu'un, peut-être, ici. On va voir. Oh. j'ai vu un cul -cul, hein. à juste là. Et les gars. pour vous cacher, là. Je le sais. Non Bon... Ouais, on va voir, est-ce que part à droite, est-ce à gauche, qu'à droite. Pas mal. Euh. Voilà. Le beurre c'était d'utilité euh, limitée. Bah, c'est à faire ralentir. Fait ralentir, c'est à pas... complètement utiliser ce que tu n'aurais pas dû utiliser. Ok, j'arrive. <rire> Le bluff qui rate. Allez, deux tirs. Oh, on peut faire un M1 en fait là. On peut faire un M1 qui passe. Non, vous allez encore faire ton de ménage là-dessus Rally <rire> <rire> Vraiment Allez, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Il progresse, mine de rien Mine de rien, oh <rire> Vous ici Est-ce qu'elle va descendre Oh descendu T'es pas descendu descendu. Palette hmm. Ah mais c'est quoi ce mot que tu viens de nous faire Qu'est-ce que tu vas nous faire Ok. Bon. Ouais, non mais s'ils viennent directement me voir. Moi euh... ouais, je veux bien. Hein. Elle veut pas le protéger Après ça aurait été trop court. Elle est parti par là. Bon. Alors. <rire> Alors Alors Mais meurt C'est pas vrai ça C'est fou les gens là. <rire> Et c'était très drôle. C'était très très drôle. Oh, J'ai le temps de t'amener à la cave, je pense. Voilà. Non oh, puis pour ça quoi. Bon ce moteur était quand même bien avancé. Bon, ce moteur là-haut. Qu'est-ce que tu nous fais euh, fuis. Ok ok. Moi bon, on va revenir par là. Ok elle est partie au fond. Elle est descendue. Donc on va la rejoindre directement dans la... Ici. Bah ouais. <rire> Sans deck. <rire> incroyable. Mais incroyable. Incroyable. <rire> Ah, cette fin de game Ah, il a plus d'efforts <rire> Mais ok, très bien. <rire> Les trois sont morts sur le même moteur C'est de gagner en survivant Je trouve que le tueur toujours au fait. Oui, c'est un peu OP, bien sûr. De toute façon, ils assument complètement le fait. De pousser euh, l'algo à plus de, de victoires côté euh, côté tueur. Hein. C'est très drôle. La fin était extrêmement drôle. Non, ils veulent euh, évidemment augmenter. Euh, le nombre de pertes dans les parties. Kate devrait moins s'occuper de la copie de son voisin et tenter davantage d'apprendre à réparer d'elle-même. Jake, pourquoi attendre la mort alors qu'en travaillant dur, vous pouvez vous-même aller la chercher. Merci de ne pas persévérer dans l'incompétence. Gilles, Gilles et Néa, on vous trouve un peu trop souvent ensemble à bavarder dans la chambre froide. Il ne s'agit que de votre avenir, le mien. Déjà assuré, je suis même prof. Néa, attendre Gilles dans la chambre froide et copier les devoirs de votre camarade Jack ne suffit pas à survivre. Je demanderai au conseil de classe à voir vos parents.